Kevin, 27 ans. Kevin, 27 ans, qu'est-ce que c'est Kevin, un papa euh, Du charisme. Du charisme, ok. Et deuxième question, Kevin, qu'est-ce que ça sent un papa euh, Ça dépend ce qu'on entend par odeur. <rire> <rire> Mais... Ce euh, papa, il sent quoi La sécurité.